Bonjour à tous, c'est GLG, et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit live du mercredi, bien sûr, bien sûr, voilà. Je suis GLG, votre déla d'acron on se donne rendez-vous à hein, plein de fois hein, par semaine. Alors le mardi, vendredi, pour l'enchaînement de l'émission, mais ça c'est très tôt pour vous, et je vous le concède. Mais le mercredi à 16h, et le samedi à 10h du matin, on fait un petit GLG par en live, et le mercredi, j'ai instauré comme ça dans, dans, ma bien, dans ma bienveillance, dans ma bienveillance et dans mon auto-décision, euh, de faire un petit live le mercredi avec un petit sujet à chaque fois. Alors le sujet de la semaine dernière était très intéressant puisqu'on parlait d'un fabricant de sex doll qui voulait que je teste une de leurs poupées. Et comme on avait commencé à, à, évoluer, à parler un petit peu, d'en faire un business et tout, et vous êtes quand même 3-4 à m'avoir écrit en me disant mais.. Tu peux nous en dire plus <rire> et que je voulais pas faire. Voilà, une fois je me suis dit, tiens, pourquoi on ferait pas tout dans un et qu'on ferait pas une vidéo spéciale Alors, c'est pas de la motivation ou de ce que tu voudras, mais voilà, un espèce de, de format où je vous bon, Par exemple, si moi je devais me lancer, qu'est-ce que je ferais Combien je le ferais et Combien ça me coûterait J'ai un petit budget. Euh, Comment j'ai mis le budget Je suis à 3,50 par mois, je crois. <rire> 3,59 euros par mois, tout compris. Voilà, pas de dépenses, pas de dépenses supplémentaires, 3,59€, et euh, voilà, et tu auras tout ce qu'il te faut pour lancer ton petit, ton petit business, son petit projet. Alors, bien évidemment, ce soir, on parlera bah, des sex dolls, puisque c'est le sujet le plus rigolo, et certainement le, le sujet le plus pitaclique mais vous allez voir que vous pourrez ensuite bah, le, le développer avec euh, tout ce que vous voudrez. Alors, je regarde en ligne, parce qu'il y a toujours trois personnes en ligne, alors qu'il euh, y a beaucoup plus de monde que ça, enfin bon, tout va bien. Je peux tomber là. Euh, bon alors Domi c'est bon, shadow c'est bon, Franck, Fran, Framble, Framblex. Framblex bonjour. Euh, bonjour à Sébastien et bonjour à Fred. OK. Au moins au moins 1 2 3 et au moins 4 et 5, au moins 5 euh, et, et, et il voilà, voilà, faut le temps que ça se mette en 12. Ah, <rire> tu vois, j'ai une mauvaise langue que je suis de moi-même. Voilà. il fallait attendre que le... alors on va laisser un peu le temps aux gens de se connecter alors je sais que pour ceux qui vont ça un replay vont dire mais c'est ça, ça commence ben, ça commence quand je veux <rire> déjà voilà fallait être en live c'est un peu faut laisser un peu le temps là euh, attendre qu'il encore quelques petits bonjour toi quelques petits bonjour et après on parlera de comment lancer votre propre business alors de sex doll puisque c'est plus clic mais vous verrez que c'est euh, ça peut marcher que ce que vous voudrez par exemple vous pourriez lancer ça. Et ça, on dirait bien des capotes quand même. Vous vous rappelez de ça Ce qu'on fait le déballage En fait, c'est juste des petits sambons qui vont là-dessus, dans les trucs en métal. Et là, moi, j'ai posé sur la table, mais sinon on dirait on dira vraiment des capotes. Et en fait, pas du tout. C'est juste les sambons comme là-dedans. Mais voilà. Vous pourriez vous lancer dans ce que vous voulez, dans n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, les Stélicam et tout. Et on verra que le modèle, par exemple, bah, il, a, il sera appliqué dans l'exemple des, des sex Doll puisque vous avez vu l'émission de de mercredi dernier, que forcément, c'est quand même beaucoup plus rigolo, et on a vu qu'il y avait énormément de possibilités, notamment de casser le machin, mais que vous pourriez l'appliquer avec n'importe quoi, vous voulez vendre des savons, vous voulez vendre des boîtes d'allumettes, vous voulez vendre, je sais pas quoi, n'importe quoi, vous verrez que ça fonctionne très très bien, et après, bah, si le cœur vous en dit, par exemple, pour mercredi, pas mercredi prochain, parce que je suis en vacances, mais le mercredi d'après, on peut après le faire évoluer et parler d'autres trucs, d'autres business, ou approfondir des sujets, parce que vous verrez que ce soir, il y a quand même pas mal de sujets, malgré tout. On verra que moi, je vous proposerai une solution, ça va vous coûter 4 euros par mois. <rire> voilà, tout compris, mais qu'il va falloir bosser un peu quand même, il voilà, va falloir donner un peu de votre personne. Mais vous verrez que c'est facile. Alors, pour ceux qui auront du mal à noter, sachez que tout mon bloc-notes que j'ai fait, il sera copié-collé dans la description de la vidéo et que cette vidéo sera uploadée sur Youtube la semaine prochaine, comme mardi, il n'y en a pas. Comme mardi, vendredi, je suis en vacances. Mardi, on mettra le replay de l'émission de mercredi dernier, où on parle un peu, un fabricant veut que je teste ses sex dolls. Et vendredi, comme il n'y a pas JT du Geek, on réuploadera cette vidéo-là, qu'on aura déjà eu... Un petit peu sa vie sur YouTube, enfin sur Twitch déjà, et aura une deuxième vie sur YouTube puisque vous allez voir que c'est quand même assez intéressant et vous allez voir qu'avec un peu de méthode et un peu de travail, bien évidemment, vous allez pouvoir créer, je ne vais pas dire n'importe quel business, mais vous donner l'opportunité car aujourd'hui, un des maîtres mots qu'on m'a souvent dit et que, que j'ai beaucoup fait, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, voilà cest à il vaut mieux avoir des remords de tenter quelque chose et que ça n'a pas marché que des regrets de se dire Ah, si j'avais essayé, peut-être que je serais arrivé. C'est toujours un peu le cas quand on part en Asie, on a dit Ah, je suis trop mieux si j'étais plus jeune, si si, avec des si euh, on coupe du bois, déjà, et on mettrait pareil en petit dans une petite bouteille. Voilà. Euh... Alors.. <rire> ok, d'accord, c'est bon. Fred, Fred, bonjour Ok. Tu as préparé tes valises euh, Non, non, parce que je pars euh, samedi matin. Je pars samedi matin, donc il reste vendredi. Non, oui, j'ai préparé les valises de la moto. En fait, j'avais acheté deux... <rire> Avant, j'avais une meuf. J'avais acheté deux petites valises pour la moto et le top case. Et je m'en étais quasiment jamais servi. Voilà. Donc là, j'ai pris mes deux valises mes deux valoches et le top case ça je peux mettre des chaussures, des jeans, euh, voilà, je peux mettre plein de trucs dans les deux valises plus le top case je pourrais mettre mon laptop et tout, euh, ça sera vite fait hein. je pars je pars 7 jours, je pars samedi, je reviens samedi. Donc sept jours, ça fait 7 t-shirts, 7 caleçons, euh deux trois pantalons, enfin des shorts et un ou deux shorts et peut-être un jean s'il fait un peu froid et encore, j'aurai mon jean de moto. Donc je veux dire voilà, ici on n'est pas de chaussettes, voilà mes Crocs et je partirai avec mes mes chaussures de basket. Première fois sur le chat de Alex, bah écoute, bonjour à toi et bienvenue sur le chat. Bon, vous êtes nombreux hein, à nous avoir rejoint euh, ce soir. Euh, on, est, on, est à, on est à 284 followers. On a pris un petit peu des followers pendant la journée. Euh, c'est indirect, c'est dégueu. Qu'un direct, c'est j'ai pas compris. Euh... Hein Clair que ça peut prêter à confusion pour pas se tromper lorsque l'on rendez vous, le, tu mets ça sur la table, je suis eh, à tout prévu, pas du tout. C'est vraiment les, les, les, les, euh, les déodorants. Euh... Ah, que direct, c'est dégueu, d'accord, pour les euh, les, les sangs. Et j'en ai deux hein, parce que j'ai deux parfums. Et il y avait, euh, c'est pas ce que j'ai vu la fois, on avait testé, là, il se sentait plus du trou, donc j'ai recherché la boîte et ça, c'était saveur élégance. Euh... E et ça, c'était euh, les flavor. flavors. J'aurais dû prendre les Lemon <rire> les lemon C'est pas du tout ce que vous croyez. Hein. C'est vraiment, vous voyez, ça se met là-dedans. Là, après, vous tu dévisse, tu enlèves le truc de sang bon. perdu. Voilà, oh, je l'ai entendu rouler euh, au bout de la nuit. Là, toi, et tu mets là-dedans comme ça, et voilà, ça sent bon. Il est où Putain, Je le retrouverai jamais. Ah, il est là-bas. Attends, attends, attends. Je suis soupe mon dieu, encore. Attends, pour mon as pour mon grand âge, voilà. Et tu mets ça là-dedans et tu mets tes dosettes dedans et, et ça sent bon chimique. Hein. Voilà, comme vous aimez. Voilà. Ok. Donc <rire> là, je mets ça là-bas. Ouais, on pas y arriver. Hein. Voilà. Bon. Euh, plus 3 euros, dommage. <rire> Bonjour à Jeff, correcteur orthographe. Je voulais écrire du Rex. Hein, voilà. Là, je suis sur PC. mais bah, ouais, bah, l'impression que c'est pas mieux. Bon, il est que 7, on va commencer à 10, hein, le petit live tour, et normalement, j'ai préparé euh, mon dossier, voilà, donc ça, tout bien, euh, ça sera la fenêtre, ok, donc là, si je mets ça, et il y avait le bloc-notes, voilà, qui est ça, qui est là, qui est bien, très bien, ça, je pourrais l'enlever, webcam euh, ouais, produit, on s'en bat les couilles, voilà, ça, je pourrais le mettre ça, et je pourrais mettre mon bloc-notes, non, c'est bien, tout, tout, tout, il tout, tout, tout a l'air de fonctionner, voilà, euh, Salut, j'ai bonnes vacances. Merci Alex. Les vacances c'est samedi. Je <rire> suis pas en, encore en vacances, hein. J'ai encore au boulot, hein. J'ai pas j'suis encore, au boulot. J'ai reçu plein de trucs pas mal là. Alors j'ai reçu le projecteur. C'est pas le xgmi que j'attendais à 1800 euros. C'est un autre, c'est un vivi j'ai un truc à 300 balles, mais Full HD. Et ce qui est étonnant, c'est que dans la boîte il y avait déjà un tissu, tu sais, un tissu à déployer pour avoir un, un écran d'un mètre. J'ai reçu ça. J'ai reçu les micros euh, Synco, les P1. C'est modèle, version, vous voyez, qu'on peut mettre sur les, les smartphones. On a une prise USB type C, on a un petit micro-cravate de la marque Synco qu'on avait déjà testé, c'était pas mal. Et j'ai reçu une petite caméra de Ezviz. Vous voyez ce qu'on ne dit pas E, -Z -Z, on dit Ezviz. Voilà, Ezviz m'a envoyé une de ces, euh, de ces caméras. Donc j'ai reçu trois produits. <rire> comme, ça me dit, comme ça me dit, on ne fait pas d'émission. Et ben j'ai reçu plein de produits cette semaine, voilà. Donc j'ai reçu trois produits cette semaine, pas mal. Et j'ai plein, plein, plein de trucs euh, on the way, ça fait plaisir. Euh... Shadow. Tu feras un like pendant tes vacances Non non, j'ai décidé de ne pas faire de live du tout. Parce que alors j'avais pensé mercredi faire un live et tout. Mais en fait, mercredi, je vais chez euh, Lolo et après lui là dans la campagne. Et après, bon, après, je sais pas quelle heure ça va finir. Mais retourner à l'hôtel, en espérant que de l'hôtel attendre 22 h en espérant que la 5G soit bonne, qu'on ait une bonne connexion, ou qu'on puisse avoir un bon wifi avec un T-Speed. Et le truc technique, je me dis ouais, je fais ça, avec mon laptop, c'est un peu pourri, donc euh, je suis obligé de passer par Trimla, mais avec le téléphone, ça serait bien, il faut que je mette un micro. Après, je me suis dit, oh, je pars en vacances. <rire> bon, je pars une prends avec ça, parce qu'au pire ça va pas marcher ça va couper machin, euh, voilà donc j'ai préféré me dire on fait rien on fait rien du tout, c'est à dire que de samedi à samedi prochain, voilà il n'y a plus d'abonnés enfin s'il y aura toujours un abonné, mais voilà on fait juste euh, les articles, euh, les codes promo machin, et trucs comme ça, mais pas de live et tout je m'engage pas à vous faire un live et tout qui pourrait euh, mal se passer, puis moi ça va m'angoisser et puis j'ai pas envie de m'angoisser, voilà alors je vous rappelle, pendant cela, vous pouvez faire un, un Tipeee. Alors vous pouvez follower, c'est c'est pas fait. Vous pouvez faire un abonnement si le cœur vous en dit, bien évidemment. Et dans ce cas, ça va faire des zombies partout. Pour de vrai, les zombies. Et vous pouvez faire un Tipeee. J'ai mis le lien au début de, du chat. Euh, Shadow euh, vous le remettra de temps en temps. Hein Comme ça, vous aurez la vie de Rocky. Voilà. Le dernier tipeur, c'est Fredo. On a bien vu son type de passé de 20 euros. Merci à lui, Sébastien. Sébastien, Shadow et BZH. Euh je croyais que c'était un plaisir d'être avec nous, pas un travail. Alors en fait, oui, c'est un plaisir d'être avec vous, mais c'est une contrainte technique de pendant les vacances, de dire il faut que je fasse un live et que je prévois d'avoir le téléphone, le chargeur, un micro-cravate et de faire le live. Et est-ce que je pourrais regarder le chat sur le téléphone Il faudrait pas que j'ai aussi un laptop et tout. J'ai envie de partir en vacances tranquille, là j'ai après, voilà. Le plaisir, le plaisir attendra. <rire> euh, bonjour Anéo. <à> <rire> les luttes euh, en vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. C'est exactement ça, des vraies vacances. Et ça fait, je sais pas combien d'années que je n'ai pas pris de vacances. Depuis Trat, je crois, euh, l'année dernière. Euh, voilà. Un petit tipi, façon requis. Ah, elle est bien. Petit tipi, façon requis. <rire> Allez, parlons un peu. Rentrons dans le vif du sujet. Ça, c'est le, le streamable, Vous avez l'habitude. Ici, on enlève ça. Ok. On se met dans le bloc notes. Ici, je mets mon bloc notes aussi ici. Parce que Félicie aussi. Voilà. Je lis un peu vos commentaires. Euh, alors, comment démarrer Alors, tout ce, je vous rappelle, tout ce fichier-là, il a bossé quand même, tout ce fichier-là sera dans la description de la vidéo et dans la description de la vidéo YouTube. Donc, n'ayez pas de panique en vous disant, ah, mais il faut que je note et tout. Tout ça sera noté, mais bon, on va le prendre un petit peu dans le, dans le sens de la marche. Je vais faire comme ça. Voilà, ça, c'est bien. Bon, comment, comment démarrer son business de sex-doll ou tout autre business la, la, une, une des, des, des lec-motifs de tout ça, ça sera sans le sou, bien évidemment. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup de tubes mais tu dis, tiens, j'aimerais bien me lancer dans le business, ou dans un, un projet, par exemple, mais je ne sais pas par où commencer. Et nous, on prend les sex-dolls, mais comme je dis, ça pourrait être les trépieds, les stédicams, les micros, ce que tu veux, tu trouves un sujet. Donc, premier, le projet. Donc, mise en avant de Sexdoll. Alors, objectif, vente et business. Alors, nous, on parle de Sexdoll parce que c'était le sujet le plus rigolo et le plus putaclic. Tu l'auras compris, mais tu peux te lancer dans ce que tu veux. Objectif, Faire un truc qui fonctionne dans l'idée de faire de la vente éventuellement de faire du business. Donc, premièrement, euh, il faut partir sur un, un site web ou un blog. On va plutôt partir sur un blog parce que le site web, c'est compliqué. Aujourd'hui, avec un blog, tu peux faire quelque chose de sympa. Donc, site web, nom, nom de domaine, combien ça coûte Alors, le truc que j'ai trouvé, moi, le plus sympa, c'est par exemple chez euh, Kim Suffit. <rire> Alors, est-ce que ça te suffit En théorie, on a envie de te dire euh, oui. Voilà, donc là, on va enlever les blocs notes, voilà. Par exemple, un truc, j'ai trouvé un truc pas mal chez Kim, chez OVH. Alors, tu tapes OVH qui euh, me suffit, en théorie, tu vas trouver, sinon je mettrai le lien dans la description. Le moins cher qu'ils ont, c'est un qui me suffit. Mais alors, vous allez voir que le qui me suffit, il suffit, mais limite. Tu peux avoir un qui me suffit à 1,19€ par mois. Pour 1,19€ par mois, ils proposent quoi euh, un nom de domaine donc par exemple euh, j'aimelesecdol.com ou mon monpremierbusiness.com ce que tu veux et tout tu le nom de domaine tu as 1 giga de stockage un giga de stockage c'est pas beaucoup attention si vous voulez mettre beaucoup de photos sur votre blog et tout ça risque d'être assez Rapidement compliqué euh, des photos à 200 kilos, voilà, plus pas mal de contenu. Un giga, ça peut aller vite, mais ça peut suffire encore une fois pour se lancer. Euh, compte email, bon, tu peux avoir des comptes email, ça c'est bien en option. Blablabla, bla, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment le moins cher. Si tu pas de thune que tu veux lancer un truc en disant j'ai pas un trafic de fou ni un stockage, mais ça te coûtera que 1,79€ par mois. J'ai pas trouvé ça cher. Après, ils ont un truc vachement mieux à 2,39€ par mois, soit 3,59€ TTC. Alors, si vous êtes professionnel, déjà vous récupérer la TVA. Sinon, moi, je pense sur le principe que tu es un, un particulier lambda, tu récupères pas la TVA, tu vas payer 3,59€. 3,59€, le, le, le site, il est plus intéressant. Alors, as deux, as, alors, pour créer votre site Internet ou un blog WordPress, parfait c'est exactement ce qu'on veut faire nom de domaine offert la première année euh, nombre de sites que conseiller donc tu peux faire jusqu'à 5 sites sur le, sur le même nom de domaine le même hébergement, 100 gigas de stockage et tout. donc là genre, encore une fois ton site va avoir plein de photos, ils estime il qu'une photo à 30kg la résolution est pas terrible mais une photo à 200kg part sur la base que bah, ça peut aller vite une fois que tu auras mis toutes tes princesses euh, sur le site on verra que ça peut wow merci beaucoup <rire> merci à Do Flamingo De me suivre, merci beaucoup Donc on va partir sur ce Voilà, tu veux monter un, un site web Comme ça et tout, alors eux ils parlent bien Dans le, par exemple dans ces formules là Par exemple le qui me suffit ici Votre hébergement web, on peut installer un WordPress, ça tombe très bien. Ça, euh, je sais pas ce que c'est, hosting plus, je m'en fous. Joomla, putain, mais Joomla, je faisais des sites en Joomla en dans les années, je sais plus combien là, j'ai fait des sites en Joomla, c'est un peu compliqué, mais ça, et ça, ça doit être euh, prestashop Voilà, donc le l'intérêt, il explique que pour le prix, tu vas avoir pour 3,60 euros, on va dire 4 euros par mois, tu auras un nom de domaine. Tu auras 100 gigas de stockage sur le serveur pour pouvoir mettre un peu tout ce truc. Et tu auras la possibilité en un clic d'installer un WordPress. Ce qui est aujourd'hui un petit peu euh, ce que ce que ce on espère nous dans le projet. C'est à dire pas faire beaucoup plus mais rester sur un, un forfait comme ça. Donc si on reprend notre formule comme ça de base, euh, site web qui me suffit, soit 1,79€ hébergement perso, 2,99€ hors taxe, un nom de domaine, 100Go, 10 adresses email et euh, CMS en un clic, ça veut dire que tu pourras installer un WordPress. Un WordPress, je vous rappelle, c'est un blog qui fonctionne très très bien, tous mes sites sont en WordPress, la plupart des sites sont en WordPress, c'est très très bien et on verra que WordPress est pas mal puisque vous pouvez facilement après transformer votre blog en boutique en ligne. Ou en faire un peu les deux. Par exemple, moi, le JT Geek, c'est un WordPress. Et JT Geek et la JT Geek Shop, on peut soit vendre des produits. Guy oui c'était un peu ça. On hein, vendait les t-shirts sur un blog, des choses comme ça. Euh, oui, bah après, euh, pas OVH, parce que toi, t'es un petit con. Mais on peut prendre euh, online. Moi, je suis chez online en ce moment. Et ça marche très bien. On va partir sur OVH parce que c'est eux qui ont la meilleure offre de tarif. Euh, je vais essayer un truc. CMD, des... ça marche pas du tout. Euh... Ça me suffit. Ah, elle est bonne, là. il est bon leur nom de domaine. Euh... Success ad Tipeee. D'accord, Oula, il a marqué des trucs incroyables. Attends, fais une gaffe pour suivre pour le Walking Dead, d'accord. Euh... La commande, si tu veux, te sub et avoir un petit Ok, d'accord, ça c'est pour le... Il est en mode modérateur, ok. Greg les commandes, c'est bon ok bah très bien je sais pas ce que tu as fait mais apparemment tu as fait donc on va partir dans l'idée où tu veux un nom de domaine moi je dirais j'estime que alors 1,80 stack si 2 euros par mois Prends le truc le plus simple éventuellement tu peux le faire migrer après mais après il faudra transférer la base de données sur un autre plan et tout si t'as pas les compétences prends soit le moins cher parce que tu pas de thunes soit tu peux prendre un, un forfait un peu plus élevé pour avoir un truc un peu plus sympa donc Ensuite, une fois que tu as installé ton WordPress, donc tu te dis, ah, je veux vendre des sex dolls, il faut préparer ton WordPress. On prépare le site menu catégories et sous-catégories. Dans n'importe quel blog en haut, tu as des boutons, comme tu as toujours, hein, ok? Donc le premier, c'est accueil. Et ensuite, tu as des boutons sur lesquels tu pourras cliquer dessus. Ce qu'on, nous, on appellera les catégories, bien évidemment. Et tu auras en dessous de ça des sous-catégories. Par exemple, si tu veux parler d'animaux, tu pourras mettre en haut les chiens, les chats et, euh, et, et ratons laveurs. OK? Dans les chiens, tu mettras dans tes sous-catégories toutes les races. Dans les chats, dans la sous-catégorie de chiens, tu mettras euh, toutes tes races et etc. etc. Donc, dans le menu, tu en gros, tu décides un petit peu. Donc, nous, on part sur nos sex dolls, bien évidemment, puisque bah, puisqu'on est fan de sex dolls. Donc, accueil. <rire> bon, bien évidemment, on fera le premier <rire> accueil, le bouton accueil. Le deuxième, nos dolls. Vous l'avez vu sur, le, sur le, le, le site du fabricant de la semaine dernière, il vous propose plein de dolls. Et vous pourriez éventuellement faire dans une catégorie euh, nos dolls, et en dessous, vous pourriez faire bah, une sex doll, c'est quoi bah Par exemple, faites une sex-doll et une sex-doll, vous expliquez une personne de compagnie qui vous sert éventuellement à vous tenir chaud la nuit et que tu peux asseoir sur une chaise pour discuter avec et tout, voilà. Tu racontes un peu ta vie et dans lequel tu pourras, voilà, c'est une sex-doll, c'est quoi, à quoi ça sert Et ensuite, dans la, cette catégorie bah, nos dolls, tu pourrais les présentations. L'intérêt, si vous l'avez vu un peu la semaine dernière, c'est qu'il y avait plein de modèles. Sur la première page, il y avait plein plein plein de modèles et tu pourrais faire une présentation par modèle. Alors moi, je te propose une présentation des dolls avec un petit nom bonjour je propose natacha celle qui avait nat là. natacha natacha est une jolie jeune fille et tu la présentes un peu quelles sont ses spécialités ses atouts un peu comme un titre de rencontre natacha est une jolie fille de l'est avec ses jolies nattes et tout euh, fan de tom raider elle aime chasser le, le dahu dans la montagne et tout enfin, tu fais une présentation montagne et donc du coup tu fais une fiche par meuf comme ça tu dis voilà donc une fois que tu auras fait ton article sur chaque meuf voilà, natacha cette euh, lana euh, toutes les, tous les noms hein, tu l'arrangera dans la catégorie euh, Doll et dans la sous-catégorie ben, euh, dans, dans la catégorie No Doll et dans la sous-catégorie ben, No euh, No Doll et, et au dessus Donc tout savoir sur les sex dolls. Un autre menu qu'on a vu en fait quand on, on a lu un peu le la FAQ et le Q&A. Euh, quand tu auras mis Accueil No Doll et euh, tout savoir sur le sex doll, tu pourras faire ensuite dedans ben, dans cette catégorie tous les articles qu'on a vu et tu pourras tu pourras écrire des articles par rapport à tout ce une sex doll pourquoi faire une question que vous vous et l'intérêt en fait vous avez vite de vous rendre compte c'est si vous faites un peu de SEO l'intérêt c'est de faire du référencement c'est-à-dire qu'il va te falloir faire des articles avec des noms qui sont explicites en disant peut-être que les gens vont chercher ça sur Google et comme leur site, par exemple, il est que en anglais, et que toi, c'est pas mal de questions que tu te poses, tu te dis, ah, là, forcément, les gens, peut-être, ils vont chercher en disant, mais une secdole, mais pourquoi faire Il met sur Google, là, as, toi, tu as fait un article, dit nos pourquoi faire Le mec qui clique, c'est gagné, un abonné. Bon, déballage et assemblage de votre groupe sexuel, ça, on avait vu qu'il y avait, pareil, dans, la, dans le site, la semaine dernière, on avait vu qu'il y avait les réponses. Et après, vous allez voir que tous les sujets, c'est-à-dire tous les articles que vous allez pouvoir écrire dans « Tout savoir sur une sec c'est tout le truc que j'ai copié-collé, en fait, de chez eux. Il faudra faire des articles un peu plus conséquents, mais... Quelle est la différence entre le silicone et le TPE Qu est la différence entre un vagin immobile et un vagin intégré Combien de temps de une pub sexuelle Comment nettoyer la poupée Quelle est la meilleure façon de ranger une poupée euh, La peau de poupée va-t-elle tâcher Combien de temps prend la livraison bah, Après, vous mettrez d'une poupée, il faudra compléter. Puis-je récupérer une poupée dans un lieu et se faire livrer à ma porte euh, Puis-je payer les droits d'importation et tout ça Après, vous verrez ça dans votre business. Une autre catégorie que vous allez pouvoir mettre après... Et ça, tout de suite, ça, vous allez voir, votre, votre business plan il est en train de se mettre en place. Je suis en train de faire un site où je vais parler des poupées, donc on va les présenter. Ensuite, on va préparer bah, les tutos et pas mal de questions que les gens vont se poser. Ils vont tomber sur mon site et là, ils vont avoir une petite explication, c'est pas mal. Ensuite, tu va pouvoir mettre les accessoires pour la doll. Oui, parce qu'en fait, euh, en réfléchissant bien, je me suis dit, c'est vrai que, par exemple, tu pourrais mettre en catégorie tes accessoires pour la doll et en sous-catégorie, moment copain, rendez-vous, euh, enfin, moment coquin, rendez-vous galant ou compagnie éventuellement, comme ça tu pourrais faire une sous-catégorie mais par exemple, tu pourrais dire les accessoires dans la doll, bah, les lubrifiants bien évidemment, puisque va bah, falloir euh, la, la huiler, <rire> les nettoyants pour nettoyer ta dolle, encore une fois, donc tu fais un article. Quels sont les nettoyants et les produits Parce que moi, j'imagine, bon, vous, avez, vous connaissez rien dans les sex dolls ou vous lancez vos trucs. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. C'est avec quoi la nettoyer Quel produit je peux acheter pour nettoyer ma dolle Tu fais un bel article, tu expliques comment, tu demandes au fabricant, il va t'expliquer ce qu'on peut mettre. Tu fais un article, les gens s'arrêteraient. Le rangement, on a vu dans les placards. Est-ce qu'on peut la ranger debout Est-ce qu'on la ranger assis Est-ce qu'on peut la mettre couchée Est-ce qu'on peut la cacher sous le lit On a vu qu'on pouvait pas la cacher sous le lit. Faut la mettre debout, faut la mettre assis. Voilà. Réparation. Comment la réparer Est-ce que c'est avec mes russines de vélo Ça va fonctionner et tout Plein de questions qu'en fait les gens. Comment réparer euh, une sex doll Par exemple, tu fais un article et là, tu expliques, tu demandes aux fabricants quelles sont les astuces, nanana. Tu fais un bel article. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont chercher. Euh, perruque. Oui, mine de rien, on a vu la dans l'article qui vous proposait de vous offrir une perruque supplémentaire. Donc les perruques pour les sex dollars, vous allez me dire, ouais mais n'importe quelle perruque peut aller dessus. Oui, mais il faut partir sur l'idée où tu es, es devenu le spécialiste euh, grâce à ton site web et que les gens en fait vont arriver en disant si toi tu conseilles une perruque en disant qu'elle va bien, les gens vont te faire confiance. Au lieu d'acheter une perruque à la con, ça sent que ça va pas aller. Le maquillage, comment la maquiller, la lingerie, ben oui, les tailles et tout, on a vu que certaines étaient un peu avec des kistes un peu énormes. Les vêtements, les costumes. Oui le costume en, en infirmière, bien évidemment. En gendarme, en ce que tu veux, en pompier, Les cosplays, pour ceux qui sont fans. Les accessoires. Éventuellement, dans les accessoires, tu peux après faire une sous-catégorie. Par exemple, les monotes, le fouet, les oreilles de lapin, la mère Noël, ce que vous voudrez, je veux dire. Et pareil, je vois dans, dans les monottes, certains pourraient me dire oui, mais faire un article sur les monotes euh, Comment attacher, ma c'est que donne, Vous allez me dire oui, il euh, n'y a pas moyen de faire 400 mots euh, sur un article comme ça. Et mine de rien, il y a quand même les, les monotes en métal, il y a quand même les monotes en silicone, il y a les fausses monottes en plastique, il y a les monotes en tissu un peu comme ça, enfin, moi c'est ce que j'ai lu, après euh, j'y connais rien, mais bon apparemment il y a pas mal de types de menottes aux époirs. Dans la catégorie suivante, tu pourrais déjà préparer une catégorie en mettant nos tutos vidéo, et oui parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est même, si même si tu mets rien dans le moment, tu crées ta catégorie, tu feras peut-être pas un menu, mais au moins tu l'auras, donc là tu peux faire YouTube, éventuellement de faire des live Twitch, hein, avec ta poupée à côté pour la présenter ouais, à la famille, et ensuite tu pourrais faire la boutique, bien évidemment, si après tu veux commencer à faire ton business, tu dis je peux préparer déjà une catégorie, bah, ma boutique ou la boutique, on verra après tout à l'heure les business models. Forcément, il y a un truc qui est bien, c'est que soit tu pourras mettre tes, tes liens directement dans tes articles, soit tu pourras avec ton, euh, avec ton WordPress ajouter un WooCommerce. Et WooCommerce, c'est une espèce de boutique en ligne alors tout le monde connaît un prestashop machin et tout mais ça permet euh, par exemple jt gui tu as ah, mon blog je veux faire de la vente bim tu mets un WooCommerce, c'est intégré dedans tu rajoutes un menu c'est vraiment plug and play c'est vraiment très très bien fait euh... t'aimes bien les chats toi à quand un boosting de dole <rire> c'est sûr que la rose d'être crevé à la fin de la journée ou de la nuit ça. il faut il faut penser il faut penser à la réparation voilà euh... Attends, parce que j'ai l'impression que bon, j'ai mis un peu, j'étais un peu euh, optimiste. Voilà, oh, c'est pas ça. Attends, tu vois, j'ai un peu débordé. J'ai un peu débordé de la dol. Voilà. Bon, revenons-en ici. Donc, ensuite, tu auras compris, une fois que tu as fait un blog sur intéressant, qui est sur ton sujet, euh, tu parles même, ça marche très bien pour les trépieds, qu'est-ce qu'un trépied, à quoi ça sert, les modèles de trépieds, et comment utiliser les trépieds, et les accessoires pour le trépied. C'est le même modèle, parce qu'après, il, il faut des supports, il faut des trucs, voilà. Tu, tu peux faire après, euh, le faire évoluer avec n'importe quel, euh, quel produit ou accessoire, le business model sera le même. Euh, une porte vers une boutique donc tu auras compris qu'une fois que tu auras fait un truc super sympa sur le, le, le produit, que tu leur as expliqué, que tu auras parlé des modèles, que tu auras parlé des accessoires, et éventuellement de tout ça, que tu auras fait un article, plein d'articles bien pompeux et bien référencés, surtout... Puisque aujourd'hui, Google préfère les blogs que les boutiques en ligne. Si tu fais directement une boutique et tout, ta boutique va être très mal référencée dès le début. Si tu fais un blog, c'est que du texte et tout, ça va plaire à Google, il va mieux te référencer. Et comme tu as une prime de fraîcheur à chaque fois que tu montes un site web et que tu l'ajoutes sur Google, profitons-en à mettre des articles bien pompeux. Et là, on aura vu que tu es en train de te dire Ah oui, bah en fait, c'est ça, parce que les, tout ce qui est euh, les dolls, soit tu peux les vendre, mais soit tu peux ne pas les vendre. Hein. Après, ça, ça dépend de, de ce que tu auras envie d'affaire, mais tu dis Après, éventuellement, je pourrais les vendre ou pas les vendre. Ou les vendre en drop and ship ou pas Les accessoires, les accessoires c'est plus facile Stocker un peu ou vendre en affiliation Soit en affiliation, soit en drop and ship Soit dans ta boutique Vendre des perruques, du maquillage pour les dolls Il suffit de trouver le bon modèle Et de dire ce modèle là, c'est validé par le fabricant Ça marchera que le mec il va acheter n'importe quoi Des vêtements, de la lingerie, des choses comme ça C'est vraiment des trucs qui seront dédiés à la doll Ou conseillés par le fabricant Donc comme c'est toi le spécialiste Tu dis ah, éventuellement je pourrais vendre des trucs donc, complément de web, bien évidemment, il faudra que tu penses, une fois que tu dis, bon, alors mon blog, c'est bon, les catégories, j'ai compris, mais euh, complément de web. Donc, euh, complément de web que tu peux faire, c'est éventuellement, évidemment, une chaîne YouTube au cas où hein, en photo c'est bien mais en vidéo c'est mieux genre une fois bon là les dolls seraient un peu dans la b une euh, acheter une mais bon voilà j'en t'en as une tu l'habilles tu lui mets des perruques tu lui mets du maquillage et tout tu fais voir aux gens qu'avec ton produit euh, ou le produit que tu conseilles ça marche très très bien et que tu as très très bon résultat. je veux dire le taux de le taux de conversion à la fin il est, il est maximum parce que tu as prouvé que voilà moi j'ai ce trépied là euh, ah moi j'utilise ce support machin et tout tu fais voir les gens ils disent ah ben s'ils si ont le même ou qu'ils vont acheter celui-là ils disent ah, bah, attends son support il est trop génial ah, je connais pas cet accessoire et tout c'est toujours pareil. En photo, euh, c'est bien, mais en vidéo, c'est mieux. Et bien évidemment, une page Facebook, tu pourras monter non pas, tu peux monter une page personnelle ou machin. Faire, euh, tu crées page Facebook, tu mets une page comme un Geek par exemple. Mon blog qui est simplement l'idée de faire une page qui soit dédiée soit à ta doll, soit à tes supports de téléphone. Tu feras bien ce que tu veux de ta vie. Rédaction et plugin. Alors, encore une fois, une fois que ton, ton blog il est monté dans ta tête, tu dis voilà, il y a mes catégories, mes sous-catégories. En haut, je mets des menus qui correspondent aux catégories, éventuellement des menus déroulants. Ton site, déjà, il est prêt quand tu arrives, quand tu installes ton site. Déjà, premier truc que tu fais, tu fais catégories, sous-catégories et tu mets tes boutons avant de commencer la rédaction, sinon c'est le bordel. Et puis après, c'est le bordel pour le maillage interne et tout, on en parlera juste tout à l'heure. Donc, un. Euh... « Rédaction, il faut que pour chaque article, pour que tu sois SEO-friendly, comme on dit un petit peu, il faudrait qu'il y ait au moins 400 mots. » C'est pas si compliqué que ça de faire 400 mots, hein. Vous allez vite vous rendre compte que... Que vous pouvez y arriver. Prenez un fichier texte. Bonjour, je vous présente Natacha. Natacha est une jolie jeune fille avec de longs cheveux marrons et tout. Ça va très vite. Je veux dire, on arrive vite à faire beaucoup, beaucoup de mots. Après, il faut broder et on peut, aujourd'hui, sur n'importe quel sujet, arriver à broder un peu au pire, tu t'as de Wikipédia. Pas de copier-coller, encore une fois, parce qu'encore une fois, vous allez vous faire déréférencer si c'est du copier-coller. Je rappelle le problème du copier-coller d'un article, c'est que c'est le premier qui poste sur Google, sur un, sur Internet qui est référencé. Toi, tu fais copier-coller de la même chose, tu ne seras pas référencé du c'est le premier qui gagne donc 400 mots et par exemple moi je vous conseillerais si vous installez un wordpress c'est d'installer un plugin qui s'appelle le pack jetpack pourquoi le pad Jetpack il est bien Puisque ça vous donne les statistiques déjà, c'est déjà gratuit. Ensuite, ça vous donne les statistiques. Et par exemple, ça vous permet d'avoir un petit, une petite référence au niveau du SEO. Ça veut dire, quand tu vas faire un article, tu vas rentrer en brouillon, tu iras en bas de l'article et tu auras un onglet qui sera une partie qui sera dédiée à, à Jetpack qui te dira au niveau du SEO, il te donnera une note. Est-ce que c'est vert Est-ce que c'est rouge Est-ce que c'est orange Et il te dira là où sont les points faibles souvent. Par exemple, si tu n'as pas répété, si tu as mis un titre et que tu n'as pas répété ces mots dans l'article, la, dans, dans ou des choses qui sont un peu faibles ça peut déjà te donner des bonnes bases en disant ah tiens il m'a dit que ça c'était pas bon et de commencer à dire ah ben je vais refaire mon article et je vais essayer de les faire un peu plus seo friendly bien évidemment attends je reprends un peu le chat euh... WooCommerce, c'est sûr que... Non, c'est pratique. Bah, l'intérêt, c'est que c'est tu installes un WordPress, installé un WooCommerce, c'est simplement un plugin que tu installes dans ton, dans ton blog. Je veux dire, tu as juste un install... plugin installé, il t'envoie dessus, tu cliques sur installer, c'est fini. quoi. <rire> donc, et après, tu peux mettre PayPal. Et euh, l'intérêt de WooCommerce, tu peux faire paiement direct PayPal, mais tu peux faire des liens d'affiliation. Quand tu mets ton produit, tu peux mettre lien, donc tu mets toi ton lien, mais tu peux mettre lien externe. Et dans ce cas, le lien externe, ça peut être éventuellement un lien d'affiliation t'as pas envie de te faire chier, ou alors tu mets euh, ton, ton produit et tu mets ton Paypal, et t'encaisses l'argent, et soit as les produits, soit tu les fais en drop and On verra ça dans la partie suivante. Si on veut devenir le Jean-Paul Gognier des vêtements des dolls. <rire> mais, mais tu mais mine de rien, je suis convaincu qu'il y a un business dans tout. Il y a un business dans tout. L'intérêt c'est qu'on a tapé large et tout, mais ces, ces meufs-là, faut les habiller. Et quel modèle, quelle taille, il faut leur mettre des cheveux, faut les maquiller et tout. Les photos qu'on a vues, c'était juste incroyable, mais on comprend qu'à la maison, il va falloir mettre un peu les mains dedans en mauvais jeu de mots euh, j'ai tu aussi si une protection anti-spam oui c'est ça il ya aussi à qui mettre dessus tu peux avoir ton site en version mobile plus réduction du cash avec c'est exactement voilà c'est pour ça que le pack en même en version gratuite avec jetpack il ya plein de trucs dedans qui sont vachement bien bah, comme l'anti-spam pour les commentaires si vous ouvrez les commentaires euh, tu as les statistiques il ya plein de trucs je me rappelle pas de tout mais c'est vrai voilà heureusement shadow est là. Euh... référencement et promotion donc une fois que tu auras fait ton, euh, ton site web Alors je te demande pas de faire euh, 50 articles dans le premier jour Tu fais ton article, c'est quoi une euh, Tu présentes une ou deux meufs Et tu as déjà préparé tes catégories catégorie. Une fois que tu as environ 5 articles De 400 mots, tu peux dire Ah, là, là mon site il a quand même un peu de la gueule Généralement le sitemap il est généré Automatiquement si tu mets dans le Google AdSense Ou Google AdWords Et qui te demande le sitemap de le mettre pour avoir un meilleur référencement et tout. Le sitemap est généré par WordPress Il suffira de chercher, il y a pas mal de, de sites Qui sont spécialisés là-dedans mais on peut dire qu'avec 5 articles tu seras déjà bien pour te dire Ah je commence à avoir un site qui a de la gueule Il est le moment de commencer à, à penser un petit peu référencement Donc 1. Tu peux ajouter ton URL sur Google Oui parce qu'en fait tu mets ajouter mon URL sur Google par exemple Et là tu as une, un site qui te permet directement de mettre ton URL dedans Et euh, de faire valider par Google afin qu'il puisse te connaître euh, Forum spécialisé il y a pas mal de... Tu vas sur les forums spécialisés dans les dolls, des choses comme ça. Les forums sont très très intéressants pour plusieurs choses. Un, tu peux intégrer une communauté. Alors au début, va pas sur un... Comme un cochon, dire « Ouais, j'ai un site, machin ». Tu fais ton article, « Bonjour, je me présente, euh, moi aussi j'adore les sex dolls, ça m'intéresse, je viens pour apprendre des choses, présentation, machin ». Souvent, dans certains forums, au bout de certains posts, certains nombre de posts, tu peux mettre ton une URL dans ta signature. Et l'intérêt, c'est qu'après, c'est discrètement, tu parles un peu de tout le monde, tu demandes, ah, tu me conseilles quoi, nanana, tu fais tes posts, normal, sans spoiler. Après, dans ta signature, tu auras peut-être l'autorisation de mettre ton URL. Tu mets ton URL et souvent, eh ben, dans tout le forum, quand les mecs vont cliquer sur ton nom ou verront en dessous de ta signature, il y aura le nom de ton site. Ça, C'est du référencement gratuit, du gratuit et du backlink, parce que souvent, ces forums-là sont très spécialisés en plus et ça permet bah, d'attirer un petit peu de monde. Tu peux évidemment partager ta page Facebook, tu une belle page Facebook, tu peux partager à tes amis. Je veux dire, Même si tu as trois amis, tu leur dis Eh hey, regarde, euh, j'ai monté euh, ce site-là, c'est rigolo euh, Voilà, partager au moins ma page et tout. Après, tu peux éventuellement aller jusqu'au buzz, hein. je veux dire, tu te as, as Dolls que tu auras commandé pour l'installer, tu l'habilles en infirmière, tu lui mets un masque, tu achètes une fausse seringue dans un magasin et tu dis euh, venez vous faire vacciner avec la dolls infirmière. Pour la blague, ça fait un petit article, la plaisanterie du mois, la dolce infirmière, spécial vaccin, même les non-vaccinés vont dire oui, tu fais une petite blague comme ça, tu la mets sur ta page, tu la mets sur ton blog, tu la mets sur ta page Facebook, tu partages avec tes amis, tu dis ah, « rien la connerie que j'ai fait », machin, voilà, pour motiver un petit peu le partage. Et encore une fois, des gens qui vont sur ta page Facebook, c'est des gens qui vont aller sur, son, sur ton site web également. Bon, après, il faut euh, du maillage entre les URL. Encore une fois, l'intérêt aussi d'avoir, hein, par exemple, une chaîne YouTube, même si tu qu'une vidéo en disant, voilà, je vous parle des sex dolls, tu fais un espèce de photomontage avec les dolls, que tu as, nanana. L'intérêt, tu peux mettre l'URL de ton site en description et l'URL de ta page Facebook. Sur ta page Facebook, tu peux mettre l'URL de ton site et l'URL de ta chaîne YouTube, etc., etc. Donc, ça fait encore une fois du maillage interne, et ça, Google, il adore. Puis, quand il va aller sur Google tous les jours, il va aller scanner toutes les vidéos, il va aller scanner la description et avoir ton URL, il va aller la voir. Comme ça, il dit, ah, il m'a proposé une URL, il va la voir, elle est également sur un forum, tu mets en place ton maillage interne et tout. Gratuit, gratuit. Pour l'instant, on est à 4 euros par mois avec un petit peu, un petit peu de travail. On va mettre les mains, les, mains, les mains et les pieds. On met pas les mains dans le cambouis, hein. Voilà. Bon, zone de chalandise versus audience. Donc, l'intérêt, encore une fois, c'est qu'une fois que tu auras compris un peu le délire. Donc j'ai mon article et tout. Souvent, alors avant, en fait, Jetpack te permettait de poster directement tes articles WordPress sur ta page Facebook ça Marche plus maintenant parce que je pense qu'ils ont compris que beaucoup trop de gens le faisaient. Mais tu peux euh, copier-coller tes articles ou le début de tes articles. Tu peux les copier sur ta page Facebook. Tu fais comme ça. Mais euh, article quotidien, donc le but pour toi c'est de fidéliser une audience avec de la récurrence, des nouveautés par exemple. Euh, tous les alors tu te mets un objectif tous les quatre jours. Euh, je, je fais un article donc ça soit présenter une dolle, ou présenter un accessoire. Où tu dis toutes les semaines c'est la dolle de la semaine. Euh, voilà sur leur site. Il y en a plein et sur AliExpress, il y en a encore plus. Tu as besoin. Euh, tu présentes une doll et tu présentes éventuellement un tuto et éventuellement un accessoire ça fait trois articles par semaine pas un truc de fou, tu dis voilà. Tous les trois jours, je fais un article ou tous les quatre jours, tu fais comme ça. Tu fais un peu de récurrence. Le but, c'est de fidéliser encore une fois, d'apporter de la nouveauté à ah, une nouvelle doll à ah, un nouveau accessoire à ah, euh, comment réparer. Il ya une nouvelle colle à ah, une nouvelle rustine à euh, ah, qui queen pas <rire> ce que tu voudras. Voilà, l'intérêt c'est que généralement sur n'importe quel blog ou WordPress ou euh, tu peux le faire, avec jetpack, tu peux ajouter un petit bouton, s'inscrire ou un petit champ, s'inscrire pas la newsletter, mais s'inscrire à chaque fois qu'on reçoit. Euh, qu'il y a un nouvel article, cest que le mec met son email, je vois que tu postes un nouvel article, il reçoit un email. Ça, ça fait dire vachement. Tu tombes un mec qui est fan des dolls ou qui est intéressé et qui voit qu'il y a des informations, des nouvelles dolls, des conseils, des tutos ou n'importe quoi, ou des nouveaux produits euh, dérivés euh, de la marque, je sais pas, ou Lonzi, ou n'importe quoi. Euh, souvent, les mecs vont mettre leur email en disant « Ah, je recevrai un mail et qu'il y a un nouveau truc qui va sortir. » Ça peut ça t'intéresser. Bon, comment gagner de l'argent et tout ça Bon, une fois que tu auras compris, tu as fait ton blog, tu as fait tes catégories, tes sous-catégories, tu as bien compris, ok De quoi on parle On parle du steadicam, de le steadicam, euh, comment ça marche et pourquoi faire, ok euh, Les petits tutos pratiques pour bien l'utiliser, ok Et les accessoires qui vont aller avec, oh, tu te rends compte que ça marche avec tous les produits, tu te dis, trop facile, bonne idée. En plus, pour 2 balles par mois ou 4 balles par mois en version 1. Tu te dis, bon, là, je fais mes articles, je fais une petite page, je prépare une chaîne YouTube qui a le même nom, comme ça. Bon, si un jour j'en ai besoin, j'ai le même nom de domaine que ma chaîne YouTube, ça match. Je fais une petite page Facebook, pareil, qui a le même nom et tout. Même si tu n'utilises pas tout de suite, tu dis, au moins je l'ai. C'est dans les bacs, comme ça, le nom réservé, Comme me chope l'idée. Si tu à trouver euh, mysexy, euh, mysexydolls.com, hein, qui est disponible. Tu dis « Ah là, bah, je prends la page chaîne YouTube, je prends la page Facebook. » Et après, tu veux te dire « Bon, je fais un article tous les 3-4 jours. J'ai compris art, catégorie, sous-catégorie. Il va falloir que j'écrive, que je donne un peu de ma personne. » C'est facile. Bon, comment gagner de l'argent avec tout ça Le premier truc qui pourrait venir, c'est de mettre de la pub Google sur ton site. Euh, tu, C'est du AdSense, je crois. Tu mets du AdSense, encore une fois, tu mets de la pub. Sur AdSense, ils ont des trucs tout près maintenant. T'as une ligne de code à mettre. Euh, et je crois que même, il y a des plugins maintenant qui le font. Ça met de la pub un peu partout. Euh, voilà, tu choisis le nombre de pubs. Ça te rapporte un petit peu. Ils te payent par euh, tous les mois quand t'as un peu de pub. C'est facile, c'est facile à mettre en place, et tout. Après, je dis pas que tu vas être contacté par des marques Peut-être, quand ton blog va marcher, peut-être que tu seras contacté par des marques soit de dolls, soit d'accessoires de dolls, de perruques, de maquillage. -tu dire, ah, on aimerait bien mettre un article sur votre blog. Tu dis, bah, écoute, l'article, c'est tant. Et puis là, c'est bien. Après, j'ai resté une chaîne YouTube qu'on te propose d'envoyer de des accessoires, voire des dolls pour que tu fasses des vidéos et des reviews. Et encore une fois, là, c'est un nouveau business model qui se met en place pour peu que tu aies décidé de monter une chaîne YouTube et tout ça. Donc, business model. Ensuite, on l'aura vu. Puisque tu es quand même plutôt un gros malin, tu te dit business model, affiliation, drop and ship, vente directe. Bon, affiliation, c'est facile. Hein. Tu vas par exemple sur AliExpress, tu vas en bas, tu mets euh, programme d'affiliation, tu mets un peu d'affiliation. Chaque fois qu'il y a un produit qui va bien, hop, tu as un truc, tu mets un lien d'affiliation, par exemple dans tous tes articles. Dans tous les articles, ah là là, le maquillage pour les dolls, nan nan nan nan. Nous vous conseillons celui-là. Tu mets un URL affiliation. Si le mec clique dessus et qu'il achète, tu touches une petite commission. La commission est faible, mais en même temps, tu n'as rien à branler. C'est-à-dire que le mec, il a cliqué. Quoi qu'il achète après sur AliExpress pendant 24-48 heures, tu touches une commission. C'est-à-dire que si après, il s'achète ça et en même temps il a décidé de s'acheter autre chose euh, voilà, un panneau solaire ben tu touches parce que le cookies est posé et l'affiliation ça fonctionne comme ça tu peux mettre soit tes liens d'affiliation dans tous les articles à chaque fois nous vous conseillons ces dollars ces cheveux euh, ce vendeur nanana nan, ça c'est de l'affiliation revenu passif on peut dire c'est du travail mais encore une fois là euh, rentier le passif c'est un peu le cas ton site il marche tu mets des liens d'affiliation toi tu crées une boutique voilà, les rouges à lèvres pour les dolls. Rouge à lèvres pour les dolls, tu mets une belle description, tu mets une belle photo. Et en fait, dans le prix, après dans le lien, tu mets le lien d'affiliation. C'est un peu plus propre que les articles. Ça permet aux gens de trouver plus facilement. Ils ont dit oh, en plus, il y a une boutique. Ah, les cheveux, les fouets, les menottes, les rouges à lèvres, les perruques et tout. Et là, le mec, il a que à aller. Là, il voit le prix, il clique. Il est renvoyé vers AliExpress. Après, quoi qu'il achète, c'est pas, pas ton problème. En gros, tu refiles le bébé, tu touches moins d'argent, mais après, tu as le drop and ship. Alors là, le drop and ship, c'est pareil. Ça veut dire qu'en fait, au lieu de mettre, tu vas mettre dans ta boutique, toi, tu sais que sur AliExpress, le rouge à lèvres, tu vas pouvoir l'acheter 2 euros. Tu dis hey, rouge à lèvres spécial doll, 4 euros. Alors le mec clique, paye 4 euros sur ton compte Paypal, ok. Une fois que tu as l'argent, tu vas sur AliExpress, là où tu as vu le rouge à lèvres à 2 euros, parce que tu sais que c'est celui-là qu'il faut. Tu vois là, tu mets euh, la. Euh, client, donc client c'est vous, adresse d'expédition, bah tu mets l'adresse de ton client donc c'est dur que l'Aliexpress va envoyer directement le produit, il met pas de facture rien hein. il met directement l'adresse de livraison ou à la personne et toi entre temps tu as touché 2 euros, bon le problème c'est que ça oblige à encaisser l'argent pour en redonner une partie au niveau de la fiscalisation c'est un peu compliqué puisque encore une fois tu vas encaisser un montant TTC que tu vas payer hors taxe, voire au fabricant. mais du coup ta marge elle est quand même plutôt faible le, un autre inconvénient qui d'après moi c'est que tu je vois pas le produit si le mec il a commandé un rouge à lèvres rouge, que tu as commandé un rouge à lèvres rouge et que le mec il reçoit un rouge à lèvres bleu. Va bah t'écrire en disant le bleu, c'est pas trop mon truc à hein, faut lui mer ah, moi une photo et tout. bah Toi, tu es quand même obligé de rembourser le client ou de renvoyer un produit. Alors, si tu marches comme un petit cochonne à deux points, comme on a fait là, battant renvoies en et t'as pas gagné d'argent, mais tu t'as pas de contrôle sur le produit ni de contrôle qualité. On a ah, j'avais commandé ça, j'ai reçu autre chose. Là, ah, tu vérifies putain, si tu avant pas au dessus, autre chose. Toi, toi aussi, tu es obligé d'écrire au vendeur de te plaindre, machin. Attention, en fait, tu as affaire à des chinois hein, qui sont pas très complaisants euh, <rire> avec ça, donc c'est un peu compliqué. Et après, bah, sinon à la vente directe quand tu dis bah moi les rouges à lèvres les cheveux je suis prêt à en acheter deux trois hein, euh, j'ai vu j'ai de la demande là hein, j'ai plein mal de trafic j'ai de la demande les gens me disent ah là là, mais où c'est qu'on pourrait acheter euh, pourquoi vous n'en vendez pas et tout parce que des fois c'est peut-être des choses qui se mettent en place parce que tu es le spécialiste et, des aspirateurs mais ou des rouges à lèvres euh, ou des perruques donc là, tu peux dire, voilà, bah, moi les rouges à lèvres, ça vaut pas cher, ça vaut peut-être 2 euros, tu vois, les trucs à 2 euros, bah, je vais en prendre 5, je vais en stocker 5, hein. 5, ça fait, euh, ça fait 2 euros, donc tu les achètes, ça fait 10 balles. Tu stockes un petit peu, donc là, tu as un petit budget d'investissement. Mais les trucs, tu les mets à la maison, tu les mets en stock. Tu, quand les produits arrivent, tu fais tes vraies photos, éventuellement, tu ferais des vrais tutos, tu les ajoutes, tu mets un complément pour dire, allez, euh, c'est ce produit-là, nanana, t'expliques les tutos, les photos, les vidéos, tous les trucs qui prouvent vraiment que les produits, tu les as. T'en mets 5 ou 4 dans ta. Dans en stock dans ta boutique à 4,90 euros, livraison depuis la France, Colissimo, machin et tout, bah les mêmes dire entre le commander sur AliExpress, on n'est pas sûr, lui au moins il l'a euh, tout de suite et c'est ce, et c'est celui qui conseille parce que euh, tu es le spécialisé un peu dans ton domaine, tu peux arriver à développer un business model avec ça, puisque tu auras déjà, en fait, comme on parle de ta zone de chalandise, de euh, ton audience, tu as déjà une audience as des gens qui sont intéressés. Tu vois combien tu fais 10 b par jour. Tu vois un petit peu dans les commentaires ce que tu as. Tu vois un peu les liens que tu as quand tu commençais par l'affiliation, les retours que tu as, ce que les gens cliquent et tout. Donc tu dis, ah, hein, éventuellement, euh, voilà, on pourrait passer l'étape au-dessus. Soit en drop and ship, c'est un peu compliqué encore une fois parce que ça part de Chine, tout ça, tout ça. soit en stockant un peu des produits, c'est pas alors stocker les sex dolls, on est d'accord, ça va être un peu compliqué. Va te falloir un grand garage, mais après stocker les accessoires et les jouets. <rire> C'est un autre délire. Papa, j'ai trouvé les jouets de Noël T'arranges ça C'est pas pour toi c'est bon, le travail de papa, voilà. Donc, <rire> selon les objectifs, un article de casse en mots, tous les X ou X, X jours arrangés dans ces catégories ou sous catégories. Bon, une fois que tu as monté ton site, que tu as un peu ton truc, alors moi, c'est les trépieds, mon truc, là, les trépieds de smartphone, ok, ça, on a vu, euh, les différents types de trépieds, ok, euh, comment ça, comment l'utiliser, les différents types de trépieds, parce qu'il y en a à bulle, à boule, euh, flexible, orientable, euh, strap comme ça, et tout, ça, on en a vu ça dans, dans les lives, les accessoires pour trépied, tous les modules machin et tout, voilà, Là, tu dis, ah, Ça tu ça c'est plutôt mon site ça c'est plutôt mon délire, ma femme aimera mieux mais bon, ça marche aussi avec, le, avec les ciseaux hein, les savons, ce que tu veux, t'auras compris j'ai mon blog, ok, j'ai une page Facebook qui est liée, j'ai une page Youtube éventuellement, je peux faire un truc tout simple mais on prendra un peu du référencement il faut te donner un objectif, alors un article c'est euh, 400 mots, hein euh... Désolé, c'est un peu la norme et tout, c'est faisable, ça prend du temps, mais il faut broder, il faut faire des phrases, il faut expliquer un peu le truc. Ce joli trépied vous servira à prendre de magnifiques selfies de vous-même quand vous partirez en vacances ou simplement de faire des vlogs en filmant les alentours autour de chez vous. Voilà. Tu fais un peu de machin et tout en mettant des mots trépied, en expliquant, en faisant des menus, une rédaction, une conclusion, ce que tu veux. Et tu fais un truc un peu sympa à chaque fois et les accessoires. Nous vous conseillons cette magnifique grille. Pour smartphone, qui vous permettra d'attacher votre smartphone dessus, qui permettra également, grâce à ces petits, petits coussins anti de mieux fixer le smartphone. Elle est réglable avec une hauteur de tant de centimètres à tant de centimètres. Là là là, hop là, tu fais un truc, tu brodes et tout, et tu peux en fait te rendre compte qu'avec un peu de travail, faire pas mal d'articles. Et après, bien évidemment, on aura compris, une fois que tu as fait des articles, tu deviens un peu une référence dans les domaines en répondant à des questions qu'éventuellement les gens peuvent se poser en disant « Tiens, euh, je vais taper ça sur Internet, euh, quel est, euh, quel, quels sont les différents euh, trépieds quels sont, euh, Comment utiliser un trépied Accessoires pour trépied ?» Si toi, forcément, tu as des articles qui matchent un petit peu avec cette réponse-là, tu seras un peu plus googlisé que certains autres. À savoir qu'à chaque fois, ce qu'on fait, nous, c'est des produits de niche. Et pas à faire des produits que tout le monde fait, que tout le monde est référencé, machin. C'est le produit ou le truc qui, toi, te plaît. Ça peut être soit les poissons, soit les boîtes d'allumettes, soit les savons. J'aimais bien les savons, moi, les cafés, euh, voilà, différents cafés et tout. Mais tu deviens un peu euh, une référence comme ça et tu es mieux référencé parce que tu as beaucoup d'articles, tu as pas mal de maillage, donc tu te donnes un objectif, tu dis, voilà, moi, je vais faire un article tous les euh, 3-4 jours. Parce que des fois, des jours, t'as pas trop envie, tous les jours, c'était pas facile. Tous les 3-4 jours, je fais un article et euh, tu dis voilà, demain on va parler, bah oh, il une nouvelle poupée qui. Ah, celle-là, je ne l'ai pas fait, on va parler de celle-là. Après, tiens, euh, pour changer un peu, on va parler un peu bah, des tutos. Alors, euh, on a vu dans la QA du fabricant qu'il y avait plein plein d'idées ou des questions que tu te poses. Hein. Comment l'utiliser à quoi ça sert les différents types euh, tu vois euh, tous tout les trucs, toutes les questions que toi tu pourrais te poser sur un trépied pour faire un article puisque euh, tu dis il y a peut-être un mec comme moi hein, qui se pose la même question et qui va venir un peu dans ton dans, dans ton site web pour toi avoir la réponse à cette question euh, complètement importante euh, et après que je voilà donc après bah, tu peux parler divers trucs et remplir tes catégories te dire une fois que j'aurai un peu de trafic, un peu d'audience hein, en faisant mon maillage, ma page Facebook et tout comme ça, et forcément après on peut penser au business, voilà, et aux différents types de business auxquels on a euh, réfléchi, voilà bon, sur ces belles paroles, moi je vais vous mettre un peu de pub ça vous fera les pieds, et je bois un coup parce que papa il a bien bossé voilà. euh, attends, je vais remettre comme ça tac, voilà, ça c'est bon, et je vais vous mettre un peu de pub, et comme ça je bois un coup voilà, là si vous voyez la pub, n'hésitez pas à me le dire Elle ah, est bonne cette eau. Hein. Ah, je sais pas ce que c'est, mais c'est de la bonne eau de, de l'eau de la vie. Oh, bon, allez, reprenons un peu euh, le chat. Ils mettent les mains. À la tienne, Merci beaucoup. Pas de pub, anti-pub. Oui, parce que tu es... es abonné. Les abonnés n'ont pas de pub. Mais les pas abonnés ont de la pub. Voilà. Donc ainsi euh, se termine toute l'argumentation de comment tu peux lancer un business. Vous avez vu, ce n'est pas, pas très cher parce qu'on est sur une base entre 2 euros par mois et 4 euros par mois en fonction du, du plan que tu prends avec un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est 10 balles, hein, euh, Donc euh, voilà, c'est déjà presque 1 euro par mois et un, héber un hébergement à peu près décent pour pouvoir héberger ton site euh, voilà. soit le minimum syndical pour ne pas prendre de risques soit un truc un peu plus sympa on a vu à euros on commence déjà à avoir un truc vachement euh, sympa le site que tu pourras monter, le mettre un peu en ligne, devenir un peu un webmaster, voilà. Et après, te dire, euh, éventuellement, euh, il n'a pas tort, commencer euh, commencer, Je pourrais inventer dans les petites vidéos pour attirer, encore une fois, tout ça. En fait, c'est toujours un peu le principe de, de la pyramide. Et pas le vagin de la sexole. Hein. C'est toujours le principe de la pyramide. Ça veut dire que plus tu as d'opportunités d'amener des, des gens pour les remettre au centre de la, de la pyramide. Soit tu as un blog, donc là, c'est les gens qui vont venir de Google, des choses comme ça, ok Soit tu as aussi une page Facebook et une page YouTube. Tu te dis les gens qui vont aller sur ta page Facebook vont savoir que tu as un site et une chaîne YouTube. Soit ça les intéresse, soit ça les intéresse pas. Les gens qui viendront sur YouTube parce que mine de rien, il y a une audience hein, et tu mets euh, tu mets bien des mots clés comme ça, des petites vidéos simples mais avec des mots clés forts euh, que cheveux euh, euh, quel perruque utiliser pour ma sécdole ou quel trépied euh, mon trépied préféré, un trépied amovible, un trépied orientable. Voilà. Tu parles un peu comme ça, tout simple, même si tu filmes que tes mains, tu fais des trucs plutôt simples, mais ça permet aux gens qui vont tomber par hasard hein, sur ta chaîne YouTube parce que c'est une audience gratuite. Et eh ben, on dira ah, il a un site web. Voilà, c'est la fin. Si vous voulez plus d'informations, j'aime pas Facebook, un site web, euh, abonnez-vous et mettez un pouce en l'air. Et eh ben, les gens disent, ah, ils vont peut-être aller voir. Et si vous voulez plus d'informations, des choses comme ça quitte à reprendre après en vidéo euh, les articles que tu as écrits, hein, en disant « voilà, euh, propose ça » et en mettant des images un peu à la con derrière. Mais ça permet encore une fois d'amener du monde et du trafic sur ton site et euh, de voir ton nombre d'IP tous les jours, avec ton jetpack là, tous les jours. « Ah, il y a de plus en plus de connectés et tout, ah, c'est trop génial !»« Ou des mecs qui reviennent de la récurrence et tout. » Et ça peut vraiment faire plaisir et éventuellement euh, te dire « je veux vais pouvoir lancer mon propre business. » Public 3 et banque Hello. Ah, deux pubs, c'est pas mal. Non, mon abonnement est terminé. Mais je vais le renouveler ce week-end. Ah, bah oui, c'est vrai que le nombre d'abonnés a... a chuté, on n'est que à 23 abonnés. Voilà. On a fait 1800 vues, quand même. 285 followers, mais que 23 abonnés. Euh, tchou Alors, je pense à checker les notifications pour être à l'heure. <rire> oui, bah oui, parce que là, t'es arrivé juste à la fin. Alors, ah, La bonne nouvelle, c'est qu'il y a le replay, et qu'elle sera diffusée sur YouTube euh, vendredi prochain. Voilà. je vous rappelle, je suis en vacances de samedi à samedi, voilà. je pars samedi et je reviens samedi, donc je ne serai pas là samedi et le dimanche, euh... imaginons qu'on ait les 300 followers par exemple le dimanche quand je rentre, on ferait un live le dimanche avec le... les jeux, les cadeaux et tout, tout quoi euh, du coup Hélène, ah bah carrément oui parce là j'ai quand même parlé pendant 40 ça a été vachement long en fait hein. je pensais que je pensais... je pensais pas que mon texte allait, euh, allait tenir comme ça pendant aussi longtemps mais bon, comme vous avez quand même remarqué que j'avais quand même bossé mon dossier hein, euh, on fait ces trucs catégorie, sous catégorie les plans et tout, parce que par exemple moi quand je lance un site, c'est toujours dans ce, dans ce optique là on lance mon premier par exemple Skyphone c'est stylet là un hein, je fais les smartphones chinois tiens on va faire un site hein, on va parler les tutos euh, l'utilisation nan une petite chaîne YouTube pour présenter puis après les, les accessoires et après les gens commencent à me dire ah, mais les vitres on n'arrêtait pas de les casser un hein, les stylets euh, c'est quel stylet pour mon téléphone et tout et après j'ai commencé à en acheter à les faire venir c'est des petits achats encore une fois puis après bah, je commençais à voilà, je les mettais je faisais une marche sympathique parce que les mecs voulaient pas les commander en Chine et euh, et du coup bah Tu fais ton petit business et tu commences comme ça, et après tu finis au bout de 20 ans euh, en Thaïlande. <rire> Je vois pourquoi ça, ça met rien à voir. Euh, Tipeee, ah, d'accord façon de d'accord. Ah, ouais, C'est un mode euh, stop. <rire> si tu veux ah, pour avoir des petits chats, tu as deux solutions un suppléant en utilisant ton prime. Si tu l'as pas activé, rentre-toi oh là C'est bien ça. Tu <rire> rentres sur le gaming Amazon, active ton compte gaming et ajoute ton compte Twitch. Putain, bravo hein Putain, bravo ça commencé c'est bien hein. Comment il est fort lui <rire> Comment il est fort Il a tout mis automatique. Donc tu as juste à mettre slash Tipeee. Oh, il manque un homme mais c'est pas grave. Euh, et à slash sub et il y a tout ce qui s'affiche. Bravo, hein Putain, dis donc, euh, je suis épaté. Euh... Cadeau Greg. Euh, là, c'est stylé. Ah carrément, ouais, carrément, c'est bien. Euh, tu peux nous mettre en. Tu peux, tu peux peut-être mettre ton business plan sur ton blog. Oui, il sera, il sera édité dans l'article qui parle du live du jour, je pense. Non, bah non, mieux que ça, puisque ça, euh, vendredi prochain, je repose cette vidéo. Donc vendredi. Oh, merci, merci beaucoup. Alors, euh, faut que j'attende que ça défile. Merci à neuf <rire> Merci à Jeune pour le petit euh, typique. Alors, le tout le texte sera dans la description de la vidéo Twitch, elle sera dans la description de la vidéo YouTube qui sera cet enregistrement vendredi prochain et certainement quand je reposterai la vidéo vendredi prochain, je ferai un article sur le jt Geek, donc je recopierai ça aussi, voilà. Je laisserai comme ça aujourd'hui pour obliger et motiver peut-être aux gens à aller sur Twitch en se disant "putain, quand même le mercredi, il y a quand même des choses putain intéressantes, quoi." J en tout qu à apprendre. et euh, mais ça sera, ouais, ça sera reposté euh, au moins dans l'article de vendredi prochain. Je vous rappelle, je suis en vacances de prochaine, donc mardi, riposte de la vidéo, repost sur GLG Vidéo de la vidéo de mercredi dernier, où on parle d'un fabricant, on veut que je teste une sex-doll. Et vendredi, il y aura le repost de cette vidéo-là. Euh, voilà. Tout ça, tout ça. Euh... Ok. Bien, ouais, Shadow, il a bien bossé, Shadow. Hein. C'est cool, hein. C'est jaune d'œuf. D'accord, Streamlabs, Shadow, succès à D'accord, je sais pas qui fait le truc, mais pour excuser de mon retard. Oui, ça... Non, mais il dit bien jouer pour les, les hashtags, les slash euh, mots clés. Mais après, euh, merci à jaune 9 pour le... le petit tipi qui vient de tomber. Ah, pas eu beaucoup, hein. pas eu d'abonnement de ouf, pas eu de tipi de ouf, pas eu de ah comme quoi, hein, oui. Euh business model est pas bon Et j'ai même pas de sexe de hein. c'est nul hein. <rire> voilà donc bon allez on finit il nous reste cinq minutes si vous avez des questions des commentaires des suggestions je suis là pour répondre à vos questions notamment des sujets pour le live de mercredi de la semaine d'après ou éventuellement euh, voilà des remarques des suggestions par rapport à tout ce dont on a développé maintenant alors, je vous rappelle tout mon euh, copier-coller euh, sera dans la description de cette vidéo sur Twitch. Hein. Comme ça, ça permettra à ceux qui veulent reprendre un peu point par point d'aller directement sur Team qu'il de se rappeler le le WordPress, le WooCommerce. C'est vrai, quand c'est comme ça, euh, ajoutez l'URL sur Google. Il y a, il y a eu beaucoup d'informations et je comprends. Bon, après, quand nous, soit qu ceux qui connaissent, se disent oui, c'est vrai, un, un, le déroulement il est bon ceux qui connaissent pas se disent « Ouh là là, j'avais beaucoup d'informations !» Et ceux qui sont spécialistes et qui savent tout sur tout, bah, ils disent « Oh là, là mais là, ils auraient dû dire euh, « C'était pas comme ça !» Voilà. Merci, Sébastien Merci à Sébastien pour le... Alors, j'ai eu deux... Euh... J'ai eu deux requis, hein, donc il devrait peut-être y avoir un peu plus. Alors, attends. Euh... La commande, « GG ça va plus que j'ai trois Ça Ah, pas mal. Elle est bien. il est bien, bien, bien celui-là aussi. Bien. Merci beaucoup. Euh... D'autres de Sébastien. C'est ça. On va les voir passer. Mais je crois que c'est Sébastien. Ah oui, c'est Sébastien qui reprend sa place. Ça, là, ça fait trois. Donc c'est Sébastien qui reprend sa ligne. Qui garde la ligne. Euh, merci à Sébastien. Merci à Sébastien. J'ai bien l'impression que c'est Sébastien qui... qui revient en force pour reprendre sa ligne. Euh, voilà donc après voilà on mettra ça dans l'inscription et puis voilà bah ce que ça permet là encore une fois vous pouvez bah, pour pas cher moi je trouve que pour deux balles par mois commencer à lancer un projet faire un site vous, vous rendre compte que c'est du travail après il faut s'y tenir et c'est ça le plus compliqué avec une vie en disant voilà il faut que tous les jours je prenne cinq à dix minutes pour mon projet avant de monter un projet de se dire étape par étape on va commencer Merci à Sébastien <rire> On va commencer par un blog, on va, passer, on va parler des articles, on va parler de la catégorie principale, après on va parler des tutos et comment l'utiliser et les différentes versions, après on va parler des accessoires qui vont aller avec, et en fait ça va te permettre d'avoir énormément de contenu, avec euh, régulièrement en mettant des articles, éviter le copier-coller encore une fois, en mettant des articles régulièrement, d'avoir un site avec pas mal de contenu, et te dire « avec tout ça, une fois que j'aurai posé mon audience et que mon site sera bien référencé, parce qu'encore une fois, même si tu as une prime de fraîcheur au début de Google, c'est-à-dire Google donne une prime de fraîcheur quand ton site est nouveau, euh, s'il y a un peu de contenu, il te met un peu plus en avant pour te donner une chance. Donc, il faut en profiter, tu vois, de cette chance-là, en ayant un site avec pas mal de contenu, avec au moins 400 mots, et, et de se dire, en mettant du contenu tous les jours, Google me connaît, me donne une prime de fraîcheur, me met un plus en avant. Si je mets des articles tous les 3 4 jours en plus, il va venir, il va te scanner, il va dire, là, voilà, il y a des articles souvent et tout, et, euh, et après, euh, opter bonheur à la chance, quoi. tu vois ce que je veux dire. Euh, Instagram, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Ah, pas mal, Allez bien. Qu'est-ce qui bosse bien, Shadow hein c'est un bon, euh, ils vont, on va me le voler, hein. C'est un bon modérateur. Hein. Euh, ok. Touché, couler le porte avions bravo <rire> manque un. Bravo, bravo à Sébastien et merci beaucoup pour tous ces petits cafés de Tipeee qui font plaisir. Je vous rappelle, il ne reste plus que une, c'est la dernière semaine pour le financement du JT Geek pour le mois prochain. Pour l'instant, on est à une émission par semaine. Si vous voulez deux émissions par semaine, il n'en manque pas beaucoup. Si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas, bah, c'est pas grave. Et ben bah, on restera à une émission par semaine, au moins tous les vendredis. Ça va bien aussi. Moi, je serai de retour de vacances et tout. Voilà, ça fait ça fait plaisir. Et puis, on regardera les lives le mercredi et le samedi, tout ça, tout ça, quoi. Euh, de, euh, la commande, le Geek TV, ma vie, mon œuvre, ma non, c'est ma YouTubeographie, monsieur. C'est pas ma bibliographie, c'est ma YouTubeographie. Tu peux corriger, s'il te plaît. Euh... <rire> voilà. Non, c'est ma YouTubeographie, la blague. Ma vie, mon œuvre, ma YouTubeographie. C'est beaucoup plus drôle avec marqué avec YouTubeographie, ne trouves-tu pas? Même toi, tu es en train de te dire oui, c'est beaucoup plus drôle. Ça n'existe pas. Enfin, si maintenant, ça existe, grâce à moi. Voilà, voilà. Bah, écoute, c'est bien. On est déjà 58. Est-ce qu'on a quand même des petites questions, des remarques, des sujets, sugg des, su des su suggestions, remarques, commentaires On a fait une petite pique. de. Il y avait pas mal de monde pendant un moment. Mais je pense qu'on l'émission de, de... Le... On devrait bien. On a bien marché sur le replay, je crois, la dernière fois. Attends. Regarde, je sais pas si je peux te faire... Voilà, le, Bon, l'église le, du geek, comme c'est sur YouTube, euh, deux heures après, pas trop. Mais celui de mercredi dernier a fait 227 vues. C'est pas mal. C'est pas mal pour un format Twitch, encore une fois. Euh, elle fera beaucoup plus de vues sur YouTube, hein, encore une fois. Euh, on parle de revue de la semaine. Ah oui, ça, c'était l'émission, alors. Ah, ça, c'était l'émission de samedi. On parle de de la semaine, elle a fait 227 vues. Mais euh, le fabricant, vu que j'étais de doll, elle a fait 463 vues la semaine dernière. C'était pas mal je pense qu'elle devrait faire 1000, 1000 elle devrait faire 1500 à mon avis sur, sur youtube mais voire même un peu plus mais bon ce qui est pas mal aussi de cette émission là parce que euh, là j'ai quand même bossé la semaine dernière moins que j'ai bossé pour cette semaine mais de les mecs se disent Waouh, ça peut être intéressant on peut apprendre des choses notamment sur les dolls. « château et des... modo... modo modérateur le modo modérateur. Euh, le noir mode modérateur peut-être peut-être que Jaune de neuf deviendra modérateur hein euh, s'il le veut euh, il peut l'être euh, le tv ma vie mon oeuvre ma youtubeographie ah ça c'est beau euh, merci beaucoup oui c'est moi Kurumi. Ouais, c'est vrai Ma suggestion pour moi quasimodo <rire> De Notre-Dame, <rire> le bossu, le bossu. Touchez la bosse, monseigneur. Touchez ma bosse. <rire> je vois, je vois que tout le monde est bien passif. La plupart sont déjà partis. Hein, apparemment, ils ne sont pas restés jusqu'à la fin. Ils ont dit, oh, ça, on a eu l'information. Euh, c'est bien. Mais, euh, merci. Non, on va te faire enculer, Ouais, c'est bon. On a eu l'info. Ouais, bof. Ouais, far... enfin. <rire> j'imagine les mecs se Ouais, bof. Ouais, c'est pas terrible son truc, il va falloir bosser. Il va falloir faire des articles et tout. Ah hein. oh, c'est nul, hein. on peut me donner un truc plus facile. Bah non. Bah non, je suis désolé. Hein. Soit t'as plein de thunes et dans ce cas tu payes tout le monde pour le faire. Soit t'as pas beaucoup de thunes et dans ce cas tu dis ah je fais mon projet, machin, je le monte ça, mais euh, je, peux vous... je peux dire que ça va marcher à chaque coup, mais il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Euh... En tout cas, on est en place. C'est bon, ouais, c'est pas bien bossé. Toi, t'as bien bossé. Voilà toi t'as bien bossé, nos... nos membres préférés ont été là, hein. on a eu du café, du Tipeee, euh... on a pas eu de diamant aujourd'hui, mais on a eu quelques commentaires, mais euh... nos... nos followers ont été assez passifs, ils sont venus, ils ont pris l'information, ils se sont dit, off. ça a l'air compliqué son truc, ou alors ils vont attendre il y ait... ils vont la réingurgiter peut-être, ils vont attendre qu'il y ait le truc, puis après encore une fois, je pense qu'elle aura une deuxième vie sur Youtube, ça sera beaucoup plus facile, sympathique, Patrick tu la prends avec toi mais quand c'est ta doll. Donné... Ben je peux pas la commander, c'est interdit en Thaïlande. Euh, Sextoy, Doy, c'est tout interdit en Thaïlande, je peux même pas l'importer. Elle sera bloquée en douane et, et je pourrais me taper une en plus. Donc euh, voilà. Quoi. Non seulement je pourrais pas l'habiller, la... et en plus j'ai obligé de payer une amende. C'est nul. Non, non c'est interdit euh, dans mon pays. Après, euh, oui, parce qu'ici, pour 30 balles, es une vraie <rire> en même temps. Acheter, et acheter 500 balles un truc en plastique ici attends 30 balles tu vas dans un machin hop tu l'as pendant une heure tu lui mets sa race quoi tu vois 30 balles 30 balles par, 500 balles divisé par 30 balles ça fait euh, 10, ça fait 300, 200 euh, ça fait 17 voilà ça fait 17 fois une vraie contre euh, plein de fois une en plastique rien ne vaut le naturel c'est pour ça que c'est interdit bon bon <rire> <rire> Oublie pas euh, tes deux horizons en forme de capote <rire> hey, la vente additionnelle hein. <rire> la vente additionnelle hey, je suis désolé, hein. c'est pas de ma faute si les deux ils ont une forme qui est quand même relativement euh, suspecte, non mais on voit bien euh, on voit bien qu'il n'y a pas la bulle au milieu <rire> Mais c'est vrai comme ça, dis, ouais, quel parfum vous voulez non en plus, même à travers même à travers, pourtant toi c'est scellé et tout, ça pue plus de produit chimique donc tu imagines bien qu'il doit y en avoir un petit peu euh... Elle a le Covid la naturelle. Ben ouais, mais bon, c'est le petit supplément gratuit. champignon Covid. <rire> Deux en un. <rire> non, on ne mange pas la croûte, non. On fait plus ça. Hein. Euh, pour ceux qui veulent toutes les commandes, je vais créer un un patch bin avec la fin du live avec toutes les commandes créées oulolo là là <rire> arrête les mecs genre la plupart ils ont bouffé 45 minutes de comment monter son site web machin le business et tout tu veux leur mettre des commandes en plus j'ai l'impression que ça va On pas y arriver <rire> mais c'est gentil mais c'est quand même gentil mais là je trouve que c'est trop d'informations même pour moi c'était quand même beaucoup d'informations donc je comprends bien que voilà nos membres fatigués du mercredi à 16h vont avoir un peu plus de mal c'est quoi le past bin C'est un plat israélien. <rire> C'est un plat israélien qui se mange le vendredi. Je n'ai aucune idée que ça peut être. Euh... Bloc note en ligne. Bon, bah dis donc, tout ça, tout ça, tout ça. Aussi, ou bah au pire. Ou alors tu fais un, tu fais une commande, tu fais une commande pour les commandes. <rire> tu fais une commande qui résume toutes les commandes. Ah, comme ça, tu fais, ça prend l'exclamation commande. Et là, ça met toutes les commandes que tu as programmées. Oh, ça, c'est trop fort. Dark Shadow. Bon. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça fait plaisir. J'espère que cette émission aura été intéressante pour vous, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, si ce n'est pas encore fait. Si vous regardez cette émission une semaine après, sur YouTube puisque les vidéos sur Twitch ne restent que six jours donc oh, on serait pas mal mercredi, vendredi, elle aura déjà disparu et quelque part, voilà, ça sera pour la prospérité et elle finira bien évidemment sur le legeek.tv avec ma YouTubeographie, <rire> évidemment. Euh... Ça marche pas. Ça une télécommande. Bonne vacances papa. Bah écoutez, par contre je suis pas en vacances. Pour l'instant, prochain rendez-vous, on se donne rendez-vous vendredi matin pour le JT du Geek, le dernier JT du Geek du mois. Pas de l'année puisqu'on a déjà validé un JD du geek pour le mois prochain. Moi en attendant, je vous remercie de passer me voir. J'espère que cette vidéo aura été très intéressante pour vous, qu'elle va peut-être en motiver de nouveau à me rejoindre sur Twitch. Je vous rappelle du 5, non du 28 au 5, je suis en vacances. On se retrouve la prochaine fois. Je vous remercie de passer, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouvert. Et essayez et vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc essayez de faire quelque chose. Au moins essayez. 2 euros par mois, tu prends pas beaucoup de risques, il va falloir donner un peu de ta personne, comme avec la Dolce. Allez, bonne journée, bonsoir, bye. Ah, Peut-être que je coupe mon micro, non Bah ouais.